Du sujet de la table ronde précédente on va essayer de voir comment on peut travailler sur les stéréotypes très tôt en fait notamment dans, dans la jeunesse dans l'adolescence et pour ça je vais faire appel à cinq personnes qui vont me rejoindre je me rends compte j'ai le soleil plein dans les yeux euh, Cherazade où es-tu Azad alors Azad, elle est lycéenne et vous allez voir elle a une sacrée pêche elle est lycéenne elle est une membre active d'une association qu'elle va nous décrire qui s'appelle Wi-Fi qui milite pour la cause qui nous rejoint aujourd'hui. Euh, elle est accompagnée de angélique Bay que je ne connais pas encore. En fait, on ne s'est pas encore croisé. Bienvenue, bonjour. Alors là, je te vois en ombre chinoise. Tu vas pour t'installer là. Euh, qui est aussi élève de Lesia. Euh, vous allez voir pourquoi, en fait. Euh, et il y en a une troisième qui est Fanelli. En fait, vous voyez, c'est l'étrange d'âge, en fait, d'expérience, on va dire. Euh, Fanelli Otto, qui est qui est. Euh, alors, je vais vous lire ça. Un truc, qui, moi, qui me fascine, c'est sa formation. J'adore. Elle est, elle est, elle a, elle est responsable, manager technique hein, chez Talent, c'est bien ça. Et alors, elle, est, elle a un master en algorithmique et en recherche opérationnelle à l'université d'Aix-Marseille 3. Ça en bouche un coin, vous truc hein, c'est possible. Hein. Hein, c'est pas mal. Hein. Donc, euh, vous voyez, vous avez trois tranches de, de, de vie. Et elles vont témoigner, justement, de, des, des raisons qui font qu'elles sont là, ou... Ou pour lesquelles elle aurait pu ne pas être là. Et on va compléter ça par euh, Fatia. Alors Fatia Gas, elle est là à double titre. Hein. Elle est, elle est, il se trouve qu'elle est directrice d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Lesia, <rire> qui, euh, qui nous a... Bah, en fait, pour cette raison-là, on la connaît bien. Il y a pas mal d'anciennes de ses élèves ou d'élèves existantes qui ont été prises en photo dans le cadre de Femmes du Numérique. Et elle a accepté, il y a, il y a un peu moins d'un an, de devenir présidente de l'association Quelques Femmes du Numérique qui a pris le flambeau de, de l'action qu'on a démarré avec Marianne, il y a cinq ans. Et euh, pour compléter ça, on a un homme, parce qu'il faut deux hommes et quatre femmes dans les tables rondes, euh, donc c'est Pascal Forestier, où est-il Il est là, voilà. Alors lui, il... voilà, euh, et qui est en fait euh, proviseur d'un lycée technique à Bagnolet, et qui, pardon, d'un lycée polyvalent, pardon, et qui va bah, nous témoigner aussi de ce qui se passe. Alors on va commencer en fait, à peu près dans l'ordre qui est là, plus ou moins, on va commencer par Cher alors j'ai passé le micro, qui n'est pas sexiste, euh, et, et en fait, moi, je, je, on, on est très curieux de savoir, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée au numérique ben, Finalement, j'ai d'abord été repoussée en premier, parce qu'il euh, y a eu une réunion d'information euh, dans mon collège, euh, quand j'étais en troisième, euh, donc euh, une, un programme qui s'appelait Wi-Fi. Et euh, donc, euh, on a distribué des petites tracts dans ma classe, et puis il y avait marqué euh, numérique, euh, informatique. Euh, en plus, c'était après les cours, donc j'ai dit « bah je veux pas, ce n'est pas pour moi, donc je n'y suis pas allée euh, ». Une amie à moi y est allée et euh, elle a commencé la formation, le programme. Donc C'est un programme qui va initier en fait les, les, les jeunes filles au métier du numérique et de l'informatique. C'est en dehors des cours, c'est le mercredi après-midi et euh, pendant les vacances scolaires. Et euh, parallèlement, c'est vrai qu'à l'école, en, en troisième, en technologie, on a un programme où euh, on doit construire une petite éolienne et c'est un concours et à la fin euh, bah, la meilleure éolienne est récompensée par le proviseur. Enfin, voilà. Et donc il euh, y avait une partie en 3D, une partie un peu technique, euh, et donc avec mon ami qui avait fait qui, était, tiens, qui, qui, est parti, euh, qui a participé au programme wi euh, on s'était dit qu'on allait être.. Euh, déjà, le but, ce n'était pas euh, d'arriver les dernières de la classe, enfin au moins d'être dans le top de la classe, mais après, enfin, du collège, euh, ça allait être impossible, donc on allait tout miser sur la partie esthétique, essayer de faire une belle éolienne en forme de rose, enfin voilà. Et euh, donc ça dure toute l'année, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, bah Mounia, euh, qui, elle a fait le programme, bah je l'ai vue prendre confiance en elle, euh, bah, je l'ai vue euh, bah, être motivée, déterminée, déterminée me dire « mais non, il faut qu'on tente ça, il faut qu'on aille voir le prof, il faut qu'on lui dise ça, il faut que... et ben bah, écoute, t'as qu'à venir avec moi et voir un peu euh, bah, euh, ce qui se passe à Wi-Fi. Donc euh, j'y suis allée. Mais c'est elle, ton modèle, finalement fait, finalement... Bah, finalement elle était pas loin, t'avais besoin oui. de la chercher très loin, en fait <rire> Voilà et euh, ben bah, voilà donc euh, depuis 2015 j'ai intégré euh, le programme ici et j'en suis devenue euh, ambassadrice voilà. Après le bac qu'est-ce que tu veux faire et, et vers quelle filière tu pourrais te diriger? C'est vrai que euh, depuis ma seconde bah, mon, mon orientation elle a, elle a changé parce que euh, je me suis dit mais ah oui le numérique et l'informatique etc c'est vraiment quelque chose il euh, euh, y a de l'avenir dedans il y a des métiers et euh, j'étais pas du tout consciente euh, qu'il y avait peu de femmes. C'est-à-dire que pour moi, c'était un métier comme un autre, et euh, bon, bah moi, je n'y étais pas intéressée, j'avais pas d'amis qui s'y intéressaient non plus, mais euh, bah, ce n'était pas très grave, quoi il y en avait d'autres. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'association, bah, j'ai vu que oui le, les pourcentages étaient très faibles, et, euh, et c'était quand même des métiers d'avenir, donc je me suis dit, non, je peux pas passer à côté de ça. Donc euh, au fur et à mesure, bah euh, j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il y avait, parce que ce qui était sûr, c'était que je voulais pas faire du code dur, Enfin apprendre à coder, développer, etc. parce que j'en ai fait, hein, j'ai bien aimé, mais euh, je voulais pas en faire, enfin, je voulais pas en faire toute ma vie, quoi. Donc euh, je, je me suis un petit peu quand même, c'est bien. Oui, c'est bien. <rire> et euh, donc bah, j'ai commencé à m'intéresser à comment je pouvais regrouper deux matières que j'aimais, donc euh, notamment l'économie et euh, le numérique, et donc euh, j'en suis arrivé à pourquoi pas me, spéciali me spécialiser dans l'économie, l'innovation et le numérique ou le droit euh, d'internet. Après, dans mes rêves les plus fous... Oui, voilà, allons-y. C'est vrai que, bah, par exemple, cette semaine, j'ai passé euh, mon bac de langue en anglais. Et je suis tombée sur la notion « mythes et héros ». Et euh, dans cette notion, on doit expliquer un petit peu les mythes et les héros, etc. Tu parles de Joseph Campbell, entre autres non, euh, non Non. Non, c'est pas ça <rire> Non, parce que c'est un autre. Non, bah, Non, finalement, les héros qu'on a décrits, c'était Steve Jobs, Mark Zuckerberg... Ah, ouais. Euh, voilà euh, des, des héros comme ça, et je me suis dit, bah ben, un jour pourquoi pas, moi être aussi euh, être un héros, euh, euh, voilà euh, qu'on pourrait aussi décrire. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, enfin euh, tout ce qui était lié à l'informatique et au numérique, il n'y avait pas beaucoup de femmes euh, européennes, enfin euh, de rôle modèle européen, enfin on n'en a pas étudié en classe, et euh, même dans les médias, enfin. Dans notre lycée, quoi, on n'en connaît pas beaucoup. Il y en a une qui est très connue, mais qui est, qui est du 18e siècle, si je n'ai eu, c'est Adele oui, oui, bien sûr, Alors, mais qui est, est encore, encore vivante. Oui, Encore vivante. Encore vivante, c'est vrai que. Il n'y en a pas assez dans l'industrie. Oui. Hein Voilà. Tu la citeras. Oui. Alors on va passer à Angélique. Merci euh, cher Azad. Alors Angélique, toi tu es élève ingénieur. Qu'est-ce qui fait que tu, tu es dans ce parcours Qu'est-ce qui t'y a conduit Quelles que, que, que, que sont les aspirations que ça t'a amené à avoir dans ces différents métiers Finalement, comment tu te projettes et surtout, qu'est-ce que tu verrais comme solution pour qu'il y ait plus de jeunes filles comme toi à l'ESIA ou ailleurs Alors moi, j'ai commencé par médecine après mon bac S, euh, comme Nice. Euh, me... Avant, enfin, vers décembre à peu près de ma, ma licence, je me suis posé la question qu'est-ce que c'était vraiment le métier de médecin et les études longues, tout ça. Euh, alors c'était très intéressant, mais je me suis quand même. Enfin, euh, j'ai quand même eu envie de, de faire des études plus courtes et, euh, et plus dynamiques dans le sens où euh, avec des, du travail de groupe, euh, du, des projets vraiment concrets, techniques, et, euh, et une ouverture aussi vers l'extérieur et l'international. Du coup, euh, j'ai pu aller à, à entrer à ESIA. Euh, donc en deuxième année directement parce qu'il y a des passerelles. Euh, donc ça j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que on, on se sent pas en dessous. Enfin je veux dire on, on a l'impression vraiment de monter même si euh, on n'était pas au préalable euh, dans l'informatique parce que j'en avais jamais fait. Euh, après euh, je, je trouve que c'est enfin je, je me souviens un peu des autres questions en fait. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave la, la question que je me posais c'est finalement euh, qu'est-ce qui pour toi permettrait à de, plus de filles de s'intéresser à ces différents métiers à ces filières euh, mais ça commence peut-être même avant le bac hein, comme pour Sherazade euh, projette-toi, toi même toi-même avant le bac finalement qu'est-ce qui fait que tu as fait médecine qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été influencé pour aller dans des métiers techniques, euh, où est-ce qu'il y a eu des bifurcations parce que une femme qui fait médecine c'est un stéréotype aujourd'hui c'est là où on trouve je crois plus de 70% de d'étudiante, hein, facilement. Oui, c'est exactement ça. Euh, dans, euh, dans ma fac, c'était ça. C'était 72% ouais. je crois, à peu près. Euh, alors, euh, en fait, après le bac, je ne savais pas ce que, quoi faire. Enfin, franchement, j'avais aucune idée. Euh, donc, je me suis dit bah, pourquoi pas médecine euh, C'était dur. Enfin, du coup, c'était un challenge. Et, euh, en fait, euh, c'est vrai que le métier d'ingénieur, moi, ça me... enfin j'avais des enfin, ma famille, Dans ma famille, il y a plusieurs ingénieurs, mais je me on ne voyait pas vraiment dedans et il euh, n'y avait pas vraiment d'informations enfin quand j'étais au lycée on ne m'avait pas vraiment informé de euh, quel était euh, le métier vraiment d'ingénieur il euh, y avait plusieurs types d'ingénieurs euh, dans plusieurs domaines différents tout ça et euh, je pense que du coup une, euh, fin, les, les conseillers d'orientation pourraient euh, davantage euh, expliquer euh, vraiment le, le, les métiers différents et l'ouverture vraiment que ça peut apporter. En parlant de conseiller d'orientation, du coup au moment de, de, de mes recherches pour les études plus d'ingénieurs, j'ai participé à un atelier dans ma fac de médecine du coup, pour une réorientation et personne m'a parlé du tout d'informatique, de, de, de sciences comme ça. On m'a parlé de biologie voilà donc euh, biologie infirmier enfin euh, tout les métiers euh, un peu euh, un peu stéréotypes, quoi et euh, quand j'ai dit oui bah, je m'intéresse un peu à l'informatique ah ah bon euh, d'accord bon voilà donc déjà ça marque un peu et il euh, y a aussi une fois enfin quand euh, au stade où je suis allée vers les écoles euh, donc j'ai lors d'un entretien bon c'était pas mais lors d'un entretien, il y, a, il y avait une femme et un, un homme qui, bah, du coup, l'entretien s'est très bien passé, ils me, il me prenaient dans leur école et tout. Et euh, la femme m'a posé la question, euh, est-ce que vous êtes sûr de vouloir euh, en, suivre cette voie de, de, de l'informatique Parce que, apparemment, je n'avais pas euh, une allure très geek. Voilà. <rire> Donc, euh, j'ai été très, assez étonnée de, de la question. Et euh, bon, euh, finalement, je suis pas allée dans cette école, mais euh, ça m'a un peu marqué. Donc tu es allée chez Fatia qui pose pas la question. Exactement. <rire> et euh, qu'est-ce qui pourrait, aurait pu peut-être me décourager au moment d'entrer de, dans l'école Je pense que si je n'avais pas eu le niveau et si je m'étais sentie plus... Enfin si j'avais pas eu des bons résultats, je pense que ça aurait été vraiment un frein, une démotivation totale, parce que vu que je n'avais pas fait d'informatique, du coup je me serais dit bah, les garçons sont plus doués que, que moi. Et en fait pas du tout, j'ai eu de très bons résultats et dans la promotion, les trois premiers de la promo sont des filles. Donc du coup ça montre vraiment que. Oui. Et donc, du coup, ça motive vraiment et les professeurs sont aussi motivants. D'ailleurs, j'ai été aussi encouragée dans le sens où j'ai été accueillie dans, le, dans un laboratoire de recherche dans sécurité informatique. Donc, du coup, pendant mes temps libres, je fais un peu de recherche. Bon, j'en suis pas à un très haut niveau pour l'instant, mais bon. Petit à petit. Hein. Dis-moi, si tu avais, si avais eu l'occasion de voir le profil ou de Sherazade ou de Génie ou d'autres de, de ces tranches d'âge, avec leur parcours, est-ce que ça t'aurait influencé Dans un média grand public Oui, je pense que... Genre JT de TF1 ou 2 <rire> un, truc, un truc simple. Hein. Oui, et effectivement, je pense que déjà, je me serais posé la question, tiens, c'est quoi le numérique Parce que déjà, faut connaître... Euh, et puis, euh, effectivement, euh, le, voir le métier d'ingénieur, euh, je pense que oui, le, le JT, effectivement, c'est plus accessible, euh, ou même dans des brochures de l'Onicep ou, ou de l'étudiant. Je pense que ce serait euh, effectivement une des, des valorisations plus. Euh. J'ai une autre question, toujours sur le rêve. Moi, j'aime bien parler des rêves. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais créer une fois que tu seras sorti de l'école Un truc un peu fou, genre aller sur Mars ça, non, en fait, euh, moi, je suis plus, euh, bah, du coup, euh, je vais m'orienter vers la sécurité informatique. Et donc, euh, effectivement, euh, pourquoi pas devenir euh, un rôle model dans ce secteur-là. Euh, surtout que euh, j'apprends de plus en plus que euh, c'est très, très masculin comme domaine. <rire> Mais enfin, euh, moi, ça me fait pas plus peur que ça. Donc, euh, donc voilà. Tu vas sauver le monde, là, parce qu'il y a du boulot en ce moment, <rire> dans ce domaine-là. Et pour info, il existe une association de femmes spécialistes de la cybersécurité, on pourra te présenter aux, ah bah aux responsables, bien, tout à fait. Donc tu ne seras pas seule, tu vois, c'est important. D'ailleurs, c'est une question fondamentale, le fait de ne pas être seule, ça joue ou pas Vu que je suis aussi dans une classe où on vient tous un peu de, de raisons différents, euh, ça aide beaucoup de, de se sentir, du coup, euh, pas tout seul à, à s'être se, à réorienté. Il y en a plusieurs qui viennent de médecine aussi. Euh, donc du coup, c'est vrai que c'est motivant. Il y, a une, il y a un effet de groupe, une émulation de groupe qui, qui monte tout le monde vers le haut. Donc euh, je trouve que c'est vraiment pas mal. Merci pour ton témoignage. On va passer à Fanelli. À quel moment tu es, es tombé dans la marmite du numérique Alors moi, c'est un peu particulier. En fait, euh, je suis rentrée à la fac parce que les écoles d'ingé, c'était pas pour moi. Euh, parce que le... Système scolaire n'était pas pour moi à l'époque. Je veux <rire> voilà. dire classe prépa. Euh... Oui, oui oui non ça ça n'a pas changé. J'avais besoin d'apprendre les choses par moi-même. Donc j'ai été en échec scolaire très longtemps. Euh, on me conseillait d'aller faire des BEP. Sauf qu'on me conseillait d'aller faire un BEP hôtellerie. Ils m'auraient proposé mécanique. J'aurais signé direct. Donc j'ai continué envers et contre tous euh, jusqu'à arriver en terminale donc S à intégrer la fac contre l'avis de ma maman d'ailleurs m'aurait mieux vu en IUT ou en école d'ingénieur parce que l'école d'ingénieur c'est la grande voie. Donc j'ai quand même suivi mon chemin et moi je voulais faire des maths mais pas de physique. C'est très important. J'ai une prof qui m'avait écurée totalement de la physique alors que je voulais faire de l'astrophysique à la base. Et donc en première année de maths informatique j'ai découvert euh, l'algorithmique grâce à un, un prof qui était absolument formidable. Je ne pense pas qu'il enseigne encore, je vous remercie encore. Et donc l'informatique et le développement. Et donc j'ai choisi de continuer mes études, non pas en maths, puisque j'avais vraiment une un dug maths informatique pure. Et à partir de la licence, j'ai enchaîné sur de l'informatique pure et dure. C'est un peu par hasard. Raconte tout ce que tu fais, j'ai talent en quelques mots. Alors, je tu es manager technique, ça veut dire quoi Oui, alors je, ça c'est un rôle de management transverse, donc auprès des collaborateurs. Je m'occupe aussi un peu de la communication de la BU du Labs, donc la BU technique de talent. Qu'est-ce que je fais d'autre Et chez mon client, en opérationnel, je suis développeur senior. Donc j'ai toujours les mains dans, dans le cambouis, comme on dit. Il y a une chose que j'ai observée dans les conférences, euh, d'ailleurs, tout sujet confondu, quand on fait parler les femmes, d'ailleurs souvent les hommes, mais surtout les femmes, on ne leur demande pas ce qu'elles font au sens qu'elles créent. Qu'est-ce que tu crées justement comme logiciel ou comme produit chez ton client Alors, Quelle sais, est ta création, est ton objet C'est pas très très glamour, hein, je travaille ah, oui, pour, bon. euh, pour le fret ferroviaire, et du coup on fait euh, des systèmes d'information euh, qui aident à, acheminer des produits de A à B voilà. en gros hein, parce on et tu optimises de tout faire. ça j'imagine enfin, ça... alors oui. euh, non ah. on n'a pas forcément euh, on n'a pas forcément le, le, le, le, le voilà. c'est pas forcément dans le scope tu veux dire que c'est pas dans le cahier des charges du client c'est ça Voilà. <rire> non, non, on, par contre on fait des logiciels qui les aident euh, à optimiser et, euh, et à leur faciliter la tâche avec très des bien. Des jolies interfaces. Tu es heureuse dans ce que tu fais Oui. Ça se voit hein. Oui. Tu as la pêche. Le shooting a été très marrant avec elle. elle. La photo, euh, ta photo est cachée là-bas, à l'entrée. Pas cachée, mais elle est juste à l'entrée. Vous pouvez <rire> la voir. Euh, elle, elle, elle est un petit peu timide comme ça, mais en fait, euh, une fois qu'elle est mise en confiance, regardez comme elle est rayonnante, donc, euh, et c'est ce qu'on essaie de projeter en général dans, dans, dans, dans ce projet. Alors on va passer aux, aux, aux, aux j'allais dire aux adultes, non, parce que les autres sont adultes. Mais... Voilà, aux vieux, aux vieux, aux vieux, ah, c'est ça ouais, ouais. Ah, Je t'enfonce, je m'enfonce un peu, un peu. Ouais, y J'ai j'ai quand même un chose à ajouter par rapport au rôle modèle dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a plein de femmes euh, qui ont été importantes dans la création de l'informatique, les développeurs, à la base, c'était des femmes. c'était pas les hommes. Et ces femmes-là, elles ont été cachées, on n'en parlait pas. Et on, on, on est en train de, euh, de les découvrir au travers des photos, par exemple, sur le projet de l'ENIAC. Pour ceux qui connaissent, c'est un, euh, un des premiers gros ordinateurs qui était codé en branchant et en débranchant des câbles. C voilà. Et donc on parlait de tous les hommes qui avaient conçu physiquement cette machine, mais, les fa... mais il y avait des femmes sur ces photos. Et un jour, une étudiante américaine euh, qui faisait sa thèse à ce sujet-là s'est dit, mais ces femmes qu'on voit sur toutes les photos, qui sont-elles Et ce sont-elles qui ont développé les algorithmes. Ce n'étaient pas les hommes. Elles ont été reconnues 50 ans plus tard. Voilà. Donc, des femmes, il y en a. Il y a Margaret Hamilton aussi euh, qui a envoyé des fusées. Merci. <rires> mais, voilà, il faut... Euh... Ces femmes, elles ont été cachées. Et il faut aussi... Euh... C'est pour ça que c'est... Euh, ce que vous faites c'est important euh, parce que sinon on les montre pas elles existent mais on les montre pas voilà. je vais rendre la main bah, c'est ce qu'on voit dans le film figures hein, avec les trois euh, hein, c'est ça Hidden figures, Hidden figures oui. et, et ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans ce film c'est que les, les trois euh, femmes qui sont les héroïnes de la NASA, elles sont mathématiciennes, en fait. Hein. Elles sont mathématiciennes, qui sont après se sont mises à l'informatique avec des ordinateurs qui étaient puissants, euh, comme le quart de la moitié du dixième du millier de votre téléphone, aujourd'hui. Et donc, euh, dont une physicienne. Donc Ça montre le côté très inclusif du numérique, déjà à cette époque-là, et qui continue aujourd'hui. Pour reprendre les exemples, de, de surtout l'exemple d'Angélique, j'ai eu l'occasion, avec Marianne, de photographier des, des jeunes élèves d'école 42. Autre école d'informatique en France qui est connue. Et en fait, tous les profils qu'on a photographiés sont des femmes qui venaient d'autres secteurs. Elles avaient toutes un bac littéraire, euh, dont une audiovisuelle et cinéma, euh, dont une qui avait fait des études aussi, il me semble, dans la santé, je crois. non et, et donc, en fait, euh, on, on s'est rendu compte à quel point le numérique pouvait euh, accepter, euh, digérer, reconvertir des, des, des femmes, comme des hommes d'ailleurs, qui viennent de, de profiteurs différents. On a aussi Jasmine Antaunis, qui est euh, alors que, je ne sais plus sa formation, c'était Beaux-Arts. Beaux alors elle, formation Beaux-Arts, elle va à 42, elle devient donc ingénieure en informatique. Et à la fin, elle crée une société qui s'appelle Recast AI, qui est dans l'intelligence artificielle. Ça arrache bien, quoi. Ça montre bien qu'on peut, on, on peut se convertir dans ces métiers-là. Et euh, pour reprendre ce que disait Eugénie tout à l'heure.. Les, les, les garçons qui s'inquiètent il faudrait qu'on leur rappelle que les entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à recruter de toute façon dans l'absolu des ingénieurs quel que soit le sexe, hein, ils n'arrivent pas donc euh, ils ne se posent pas trop de questions pour l'instant peut-être que dans dix ans ça sera différent mais aujourd'hui compte tenu du nombre d'ingénieurs qui sortent des écoles il n'y en a, il y a pas assez pour pouvoir au besoin des boîtes comme Talent, de leurs concurrents de le, des start-up qui se plaignent tous les jours des difficultés à recruter des talents donc euh, euh, c'est un problème qui subsiste alors justement, euh, on va commencer par toi Fatia tu vas prendre le micro qui est là. Euh, bah toi, tu te bats hein, dans ton école pour essayer d'augmenter le, le nombre de jeunes filles en recrutement. Ouais. C'est dur C'est très dur. C'est au quotidien. Euh, parce que tout à l'heure Eugénie qui, qui disait que ses camarades euh, au sein de l'école euh, avaient eu une réaction euh, entre guillemets un petit peu de jalousie quand elle, elle a réussi à trouver son, son poste, enfin son stage pardon, chez Microsoft. Et... Et ça, ça continue encore. Je le vois lorsque j'ai créé le club LATCIA, ça a été une catastrophe. Parce qu'ils sont venus me voir en me disant, oui, c'est pas normal, vous allez, faire, vous allez donner des privilèges aux filles. Elles vont, elles, pouvoir profiter de, leur, de votre carnet d'adresse et pas nous. Alors que jusqu'à présent, je n'ai aidé que les garçons à trouver des stages, pas les filles. Donc c'est plus ceux qui ont profité de mon carnet d'adresse que les filles. Et, et ils m'ont fait un procès d'intention terriblement négatifs parce qu'ils se sont un petit peu sentis menacés. Très récemment, on a organisé justement avec toute l'équipe une table ronde sur les femmes dans le numérique et les réactions des garçons internes dans l'école ont été catastrophiques parce que « mais c'est quoi votre machin Pourquoi vous perdez du temps avec ça ?» Après la rumeur a couru que j'avais signé un contrat où je m'engageais à avoir 50% de filles dans l'école. Euh, et que c'était complètement stupide, et je leur ai dit, oui, les garçons, vous avez raison, c'est complètement stupide, c'est pour ça que je l'ai pas fait, euh, parce que je sais que je pourrais jamais atteindre ce, ce, ce quota-là, mais au fait, euh, avec qui je l'ai signé ce truc que vous dites que j'ai signé Et puis là, blanc, parce qu'ils se font des films, ils se font des films parce qu'ils ont peur, ils ont peur de perdre leur... Euh, hypothétique pour voir parce qu'ils ont l'impression que euh, la technique c'est à eux, c'est leur champ de compétence et que les filles euh, leur champ de compétence est ailleurs. Donc les réactions ne sont pas forcément positives. Et pour autant, et pour autant, je peux pas être complètement négative parce que dans le club LATCA, il y a plein de garçons il euh, y a des garçons qui ont eu euh, l'initiative eux-mêmes de créer une association euh, une, un, un projet pardon qui s'appelle Lay Digital et qui consiste à aller voir les filles à la sortie des lycées et ils l'ont fait euh, ils ont créé une page Facebook et le but c'était de leur faire euh, alors au-delà au d'un but très très personnel que je ne commenterai pas et, et ils ont le droit et c'était leur initiative. Et, et, et, dans ce, et dans ce projet, il y a aussi des filles. Ils ont fait la sortie des lycées pour distribuer un questionnaire qu'on a construit ensemble. Le questionnaire, c'était leur idée. Ils l'ont construit. Je n'ai fait que le valider pour euh, bon, arranger un petit peu tout ça. Ils sont en première, deuxième année. Il y a des choses qu'ils qu ne voient pas. Et ils ont recueilli un certain nombre d'informations à la sortie de, des lycées. Et ils sont interloqués parce qu'ils me disent, mais madame, quand on, on regarde les réponses on est stupéfait de voir à quel point les filles ne connaissent pas euh, le numérique, à quel point elles ont des idées bien arrêtées dessus parce qu'il y avait une case sur les maths et donc il fallait être un cadre en maths pour pouvoir devenir ingénieur. Euh, bon, on voit que Eunice, euh, elle a ramé quand même en maths un certain temps. Mais elle y est arrivée, donc on n'est pas forcément obligé d'être un cadre au début, mais bien entendu, il faut quand même bosser cette matière-là, il n'y a pas de, a pas de, de problème. Et donc, on a deux soucis. On a ceux qui ont déjà euh, embrassé euh, une future carrière dans le numérique, ou en tout cas qui sont dans les formations, et on a tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont jeunes, les collégiens et les lycéens, qui se font tout un monde de, de, de, de, du métier d'ingénieur euh, en informatique. Et on voit les retours des, des filles, c'est euh, euh, des geeks, no life, euh, des métiers où je vais être tout le temps derrière mon ordinateur. Mais euh, ça, c'est c'est très passéiste comme euh, représentation donc notre souci aujourd'hui pour attirer les filles dans nos écoles c'est réellement de changer les représentations qu'elles ont du métier elles ou les garçons euh, au sein, quand, elles, quand ils sont plus jeunes et ça c'est un travail vraiment au quotidien euh, avec euh, Femmes du numérique et le synthèque numérique on a euh, lancé un concours qui s'appelle euh, euh, moi Excellencia, voilà, Excellencia, euh, qui euh, récompense des, des jeunes femmes, des jeunes filles, et qui leur offre euh, des années d'études totalement gratuites euh, dans des écoles d'ingénieurs. Une douzaine en tout, hein, je crois à peu près Il y a maintenant. Dix. Dix. Dix. dix, hein. dix. Euh, alors, on, on ne nie pas l'effet le, d'aubaine. C'est évident, c'est normal, mais ce n'est pas grave parce qu'une fille qui va se dire, oh, 5 ans d'études qui sont offertes dans une école comme la mienne c'est 42 000 euros de, de, de bénéfices pour elle de gains pour elle c'est pas grave parce qu'elle va venir, elle va s'intéresser elle va voir que c'est bien et elle va aller témoigner de tout ça parce qu'elle a son réseau, elle a ses copines et, et ça, va faire, ça va faire le buzz autour des métiers donc même s'il y a parfois parce que moi j'ai pas vu dans les candidats que j'ai eu j'ai pas vu des d'aubaine, c'était de toute façon des filles qui allaient dans le numérique mais on ne peut pas nier qu'il peut y avoir parfois un effet d'aubaine. Mais c'est vrai que c'est une lutte au quotidien. On, nous avons réussi avec l'association Pascaline, qui est une association où il y a euh, les entreprises euh, du numérique et les écoles du numérique, et je suis moi administratrice dans cette association, nous avons réussi à intervenir euh, dans la formation des conseillers d'orientation. Et ça c'était très très important. On a réussi à faire une demi-journée de formation, euh, donc l'école a participé et on a expliqué aux conseillers d'orientation quels étaient les métiers du numérique, parce qu'eux-mêmes ne les connaissent pas, et euh, quelles étaient les formations liées au numérique, les différentes passerelles. Moi personnellement, je suis intervenue euh, au lundi de la Sorbonne. Ce sont des conférences qui sont organisées par des conseillers d'orientation et j'en ai vu du coup beaucoup. Et euh, le but dans ces échanges-là, c'était d'expliquer tous les métiers d'ingénieurs, de, des ingénieurs euh, ou, ou assimilés, entre guillemets. Parce que il y a un problème de, de titre avec juste le, le terme ingénieur donc il y avait euh, l'université Pierre et Marie Curie euh, il y avait euh, le SUA et ont témoigné de, euh, des parcours et de la nécessité de féminiser un peu plus euh, le secteur parce que c'est parce que, bah, dans la diversité dans l'équilibre qu'on qu s'enrichit hein, on le sait tous Merci Fatia maintenant on va passer en amont de, de, de l'école en, en lycée alors Pascal, vous allez nous raconter ce qui se passe dans les lycées et que, quelles sont les actions qui sont déjà en place ou pas, ou qui pourraient être mises en place pour justement sensibiliser un peu plus les, les filles en général au métier scientifique et un peu plus particulièrement à, à ceux du numérique. Bonsoir. Alors peut-être avant je vais préciser quand même le cadre, hein, c'est-à-dire que l'éducation nationale, dans les missions qui sont les nôtres, la lutte contre les inégalités hommes-femmes, la lutte contre les discriminations en règle générale, favoriser les filles dans les métiers scientifiques et techniques font partie vraiment des missions à part entière et des objectifs d'éducation de nationale. Alors une fois qu'on a dit ça, ça n'enlève ne, rien de tout ce qui a été dit précédemment sur le fait, euh, à la fois sur les représentations associées au métier du numérique ou au métier scientifique et technique, pour les filles c'est à peu près la même chose hein, dans les représentations euh, qu'elles peuvent en avoir quand elles sont jeunes, que les garçons en ont aussi, euh, et que les familles en ont. Euh, alors moi je, je suis proviseur d'un lycée dans le 93, donc, et je connais... Mon expérience est essentiellement donc en Seine-Saint-Denis, à la fois en collège et en lycée. Outre les représentations que les jeunes peuvent avoir, il y a aussi des, des, vraiment des questions culturelles chez un certain nombre de, enfin de, de familles voilà, qui, effectivement, ne permettent pas facilement d'envisager pour une fille un métier dans le numérique ou un métier dans le scientifique ou le technique. Donc, et je rajouterai avant d'en venir à ce que l'on peut faire et ce que l'on fait, je rajouterais également, puisque je l'ai entendu lors de plusieurs interventions, que la question de la formation des personnels d'éducation et d'enseignement est une question essentielle. Les métiers du numérique sont effectivement insuffisamment connus, premièrement. Deuxièmement, par rapport à tout ce qui a trait j'entendais parler tout à l'heure des biais cognitifs, effectivement, il y a encore, vraiment un gros travail de, faire de formation sur ce qu'on dit aux filles, aux garçons, sur la manière dont on le dit, sur les mots qu'on utilise. Euh, et je vous donne un exemple très simple, hein, parce qu'il est assez parlant. Euh, je, je suis vraiment pour la féminisation. Alors, je suis professeur de français à la base, il y a longtemps, hein, je n'enseigne plus depuis 13 ans. Donc, euh, et euh, c'est vrai que lorsque j'étais plus jeune, et sans doute assez imbécile, pour moi, féminiser les les titres les, enfin, me paraissaient un petit peu bon, un petit peu absurde mais j'étais encore euh, totalement immature euh, maintenant que j'ai un peu, un peu vieilli euh, je me bats vraiment pour cette f... je, pas encore tout à fait mais je m'approche voilà, je, je, je suis vraiment euh, fondamentalement partant et, et volontaire pour la féminisation des titres et donc j'ai une adjointe euh, mais qui elle tient à ce qu'on appelle le proviseur adjoint euh, et donc j'ai dit non vous êtes la proviseure adjointe euh, nous avons eu un grand débat qui a fait l'objet aussi d'une discussion au sein de l'établissement, hein, prenant à partie un certain nombre de témoins. Euh, et je lui, dit, je lui ai dit écoutez, si vous n'enlevez, enfin si vous ne mettez pas ce E, je mettrai moi le E à mon titre et je serai donc la et vous serez le proviseur adjoint. Voilà. Et euh, bon, finalement, euh, elle utilise, enfin j'utilise fréquemment pour elle la proviseur adjointe, elle maintient sa position, mais elle n'est pas tout à fait fermée aujourd'hui à faire évoluer la chose. Donc le. Voilà, donc ça c'est un, un petit peu le cadre. Maintenant, euh, la, la question c'est comment on agit euh, Comment on agit Eh bien, nécessairement, à partir du moment où on tient compte que les personnels ne sont peut-être pas suffisamment sensibilisés à ces questions, euh, ne connaissent pas forcément non plus euh, les métiers. Euh, quand on est par exemple professeur de collège, on ne connaît pas nécessairement les métiers. Et on ne connaît pas nécessairement les métiers porteurs, les métiers de l'avenir. Même s'il y a un travail aujourd'hui qui est fait assez conséquent euh, pour informer, euh, il y a une voilà, il y a encore des démarches volontaires qui ne sont pas des, des, des, comment dire, des automatismes pour aller vers l'information. Euh, donc, à partir du moment où on tient compte des, de ce, ce défaut de formation, en tout cas de cette formation qui, qui commence timidement euh, des questions des représentations, c'est bien par la relation partenariale euh, et pour le coup, auprès des plus jeunes par les rôles modèles, hein, si on reprend ce terme, euh, que, euh, la, que des, des déclencheurs vont vraiment permettre de, voilà, de libérer du désir, de libérer de l'envie, parce que fin, chez les jeunes, qu'on soit en collège, en lycée, ben, ça passe d'abord par là. Hein, je veux dire, on, a, on agit rarement si on n'a pas de désir, si on n'a pas d'envie d'agir. Euh, et la rencontre est essentielle. La rencontre, dans quel cadre va-t-elle s'effectuer se, elle va s'effectuer parce que dans les collèges, dans les lycées, on va organiser des, des, éventuellement des forums, euh, des métiers. On va organiser des présentations de, de métiers, d'intervenants euh, divers. Euh, par exemple, au lycée, là nous avons accueilli donc, euh, des représentantes des femmes ingénieures, euh, donc qui vont parler aux élèves. Euh, nous allons accueillir des programmes euh, qui permettent euh, donc parfois certains à destination spécialement des filles. Euh, là nous travaillons par exemple depuis très peu de temps avec une association qui s'appelle Rêve, Elle. donc voilà, Rêve El qui s'adresse aux jeunes filles. Donc cette association est intervenue auprès des classes, est intervenue donc également, donc plus globalement, dans un, on avait organisé une semaine de légalité et de la lutte contre les discriminations. Il y avait plusieurs associations qui intervenaient dans les champs de l'égalité homme-femme, mais aussi la lutte contre l'homophobie, mais aussi pour le, le, la citoyenneté, etc. Et on en fera une l'année prochaine encore, hein, donc du 5 au 9 mars 2018, prenez date déjà. Euh, et... Euh, on participe à des programmes également comme Wi-Fi, euh, que vous avez cité. Euh, et j'ai connu d'ailleurs Wi-Fi quand j'étais principal en collège à Pantin. Et c'est comme ça que euh, j'ai rencontré Salwa Toko. Salwa. Voilà. Euh, nous avions organisé également, quand j'étais en collège, des stages de... Enfin, on... Il y a, vous savez que les troisièmes ou les quatrièmes parfois font des stages d'observation au milieu professionnel. Et dans ce cadre-là, il s'agit aussi d'encourager le plus possible euh, les, les filles comme les garçons d'ailleurs. Hein, parce que si on parle d'orientation sexuelle, il faut bien prendre conscience qu'il y a des domaines qui sont actuellement assez hostiles aux garçons. Euh, donc il s'agit vraiment de permettre à chacun de découvrir... Voilà, un domaine, un métier sans forcément que ça l'engage au moment des stages et surtout en collège, ou même en lycée, hein, sans forcément que ça l'engage pour l'avenir. Mais au moins lui dire « voilà c'est possible, euh, allez voir ». Et à ce titre, donc, euh, dans le travail que nous avions fait euh, en collège, nous avions des partenariats avec un certain nombre donc, de, de grandes entreprises et nous avons des jeunes filles qui ont fait, par exemple, il y a deux jeunes filles qui ont fait un stage au commissariat de l'énergie atomique, ce cadeau de clé. il y a des jeunes filles qui sont allées en stage alors, à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, qui sont allées au cabinet de Loate, qui sont allées enfin, vraiment dans un certain nombre à BNP, PNP, Paribas Sécurité Service, donc à, à Pantin, puisqu'on a un site assez important à Pantin. Euh, voilà, donc on, on a vraiment, on peut ouvrir les choses de manière assez facile. Euh, il s'agit. Euh, aussi de manière je pense plus, plus ordinaire euh, finalement euh, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la, la la renommée ou en tout cas l'information relative à la présence des femmes dans les domaines scientifiques euh, rien n'empêche même si on a l'impression par exemple qu'il n'y a pas bon, vous m'entendez à moi euh, fort donc on a l'impression souvent qu'il n'y a pas de femmes mathématiciennes, qu'il n'y a pas de femmes physiciennes, qu'il n'y a pas de femmes chimistes, etc. Merci c'est parce que j'ai parlé trop longtemps, c'est ça D'accord, merci. Euh, voilà. Rien n'empêche par exemple un professeur d'une discipline scientifique, une discipline technologique, euh, mais n'importe quel intervenant dans le champ de l'éducation, de mentionner et de faire le portrait d'une femme, mathématicienne, chimiste, euh, qui fait du code, etc. Rien n'empêche aussi, et c'est, je pense, notamment dans un territoire comme celui dans lequel j'évolue, euh, enfin j'évolue, je ne sais pas si moi j'évolue, enfin j'espère que les jeunes en tout cas qui nous sont confiés évoluent, euh, c'est aussi par exemple créer vraiment des conditions de travail en mixité sur des projets, euh, sur des travaux de classe, euh, pour justement euh, casser euh, cette euh, parfois. Euh, l'hostilité que certains garçons pourraient, euh, pourraient avoir euh, au fait de travailler avec des filles et donc à penser que la fille est légitime dans ce groupe de travail-là, etc. Euh, où il y a une forme d'hostilité bienveillante hein, qui est la condescendance, qui est bon ben, la brave fille, on va l'accompagner, etc. Voilà, on va te ménager, enfin... <rire> voilà, donc il y a vraiment des, des choses assez simples à faire euh, pour casser euh, ces représentations et euh, voilà, je, je crois que faire venir euh, pour le coup des femmes, des femmes chefs d'entreprise des femmes euh, du numérique des femmes ingénieurs, c'est très important c'est important pour les filles mais aussi pour les garçons qui peuvent constater que c'est ordinaire et ça le sera de plus en plus je pense, que des femmes occupent ces... Enfin, voilà, soit dans ces métiers Et concernant la féminisation des titres moi j'ai encore une carte de visite où c'est écrit directeur et j'ai refusé cette féminisation des, de, de, de mon titre une raison très simple, à chaque fois que je disais à l'extérieur que j'étais directrice d'une école, on ne me laissait pas finir ma phrase, on me disait, ah bon, c'est quel collège, c'est quel primaire, c'est quel lycée euh, Oui, mais jamais. C'est quelle école d'ingénieur Ça ne ça, ça rentrait même pas dans l'imaginaire. Ça aurait pu être une école de commerce, de management Non. Et donc j'ai dit, je garde le titre de directeur à cause de ça. Le jour où les gens commenceront à penser qu'on peut être directeur d'une école d'ingénieur ou directrice d'une école d'ingénieur, on aura, on aura passé un cap. Il y a ça, et puis quand on me dit, euh, alors tu fais quoi dans la vie bon En général, je dis, je travaille dans une école d'ingénieur Ah oui, qu'est-ce que tu enseignes Non, je n'enseigne pas. Tu fais de l'administratif On peut appeler ça comme ça. Euh, oui, euh, je dirige en fait. bah ben, tu diriges quoi bah ben, l'école. Ah, et là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça s'éteint et le switch, il n'y a pas pour rallumer. Et non et, et donc c'est pour dire à quel point les, les représentations elles sont là parce que c'est pas du tout euh, ni critique ni malveillant ni, euh, ni, ni rien de tout ça, c'est juste que dans leur représentation et dans leur imaginaire, les gens ont encore des difficultés. Et je finis avec deux, deux autres anecdotes. La première année que je suis arrivée à l'école, on organise tous les ans une réunion par an au mois de novembre où on voit les, les parents des nouveaux entrants pour parler un petit peu avec eux, euh, dédramatiser certaines situations euh, d'étudiants et tout ça. Et puis j'ai une maman qui est très en colère et qui arrive euh, parce que bah, son... Euh, voilà ça traînait un peu et donc elle arrive et elle me dit euh, bon je suppose que vous êtes l'assistante il est où le directeur mm -hmm. bon alors on va pouvoir reprendre du de début euh, ben, le directeur c'est moi et j'ai vu son mari à côté d'elle se liquéfier il s'est dit bon sang ça y est mon fils il va se faire sac <rire> bon alors j bon, je les ai rassurés j'ai arrêté expliquer que es beaucoup de parents inquiets et que ça prenait du temps, effectivement. Et euh, le dernier, la dernière anecdote en, en date, et j'arrête là, c'est euh, justement un, un jeune en échec. Euh, le papa, qui est un ancien de l'école, euh, bon, bah, Connaissant l'école, étant rassuré sur le niveau de l'école et tout, a inscrit son fils, de fait, et il ne s'est pas posé plus d'autres questions, il n'a pas regardé. Voilà, c'est l'école qu'il a faite, donc elle est forcément très bien. Et son fils, malheureusement, est en difficulté. Donc il va voir le responsable de, de la promotion, et puis il commence à négocier des choses, et il lui dit non, le, le, le responsable lui dit « non, non, non, écoutez, il les règles sont les règles ». Euh, on peut pas faire ça et tout ça, euh, sinon, euh, ça. Bon, ou alors, vous allez voir euh, avec Madame Gas. C'est qui, celle-là euh, mon, mon collègue était un peu mal à l'aise, il lui dit, bah, c'est la directrice de l'école. Et le père lui répond, c'est une femme qui dirige l'école. Et il s'arrête net. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que aujourd'hui, on a encore, ces stéréotypes qui font que pas de filles dans l'école, euh, voilà, ce sont des parents qui, de mon point de vue, ne doivent pas encourager, ils ont un garçon et une fille, ils ne doivent pas encourager leur fille à aller faire des, des études d'ingénieur. Qu'est-ce que tu dirais à des filles de ton lycée, de ta classe, qui ne s'intéressent pas du tout à des métiers scientifiques ou techniques, quel serait l'argument clé que tu, tu mettrais sur la table pour les, essayer de les convaincre Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour leur faire changer des idées sur ces métiers-là C'est ce que je leur dis euh, tous les jours. Bah, soyez curieuses, soyez curieuses, euh, Allez-y, foncez. Euh, quand il y a des forums, des discussions, euh, des rencontres, euh, il faut y aller parce que c'est là où on, on apprend le plus. Et euh, bah, dans, disons que dans les premières promotions, bah, euh, euh, ce sont d'abord nos amis euh, proches qui sont bah, qui ont intérêt aussi. Euh, Et voilà. donc de les refaire témoigner sur le terrain. Voilà, c'est revenant, tu reviendras dans ton lycée donc bientôt. Ah oui. Et merci pour vos témoignages.